Salut tous mes chers abonnés, comment allez-vous J'espère que vous allez bien quand même. Alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer comment changer votre miniature facile grâce avec Bébé tout Alors il suffit de liker, commenter, partager ma vidéo puis s'abonner. Ok, on retourne après la pause montez sur youtube ok moi j'y vais sur youtube pour vous montrer ma vidéo ok ça là c'est ma vidéo oui ça c'est ma vidéo je vais changer la miniature et n'oublie pas il faut d'abord abonner à mon autre chaîne bbto elvis design 68 youtube et abonnez abonnez-vous à bb2 lvz68 et activez la cloche de notification ok tout d'abord avant de commencer je vais vous montrer ma deuxième miniature de ma galerie Okay, voici la deuxième miniature et maintenant allez sur YouTube cliquez sur l'icône en' et cliquez sur YouTube studio. Voilà, voici la vidéo. Maintenant, comment faire pour changer la miniature Cliquez sur la vidéo, OK. Cliquez sur la petite crayon en l'air ici. Et puis, cliquez ici encore. OK, cliquez ici. Et maintenant, choisis miniature. OK, c'est OK ça. Maintenant, baisser, sélectionner, puis, puis enregistrer. Attends. Ok, maintenant c'est déjà fait. Allons vérifier ça sur YouTube. Cliquez sur YouTube là. Ok, stop, stop, stop. Ok, voici la miniature. La miniature est déjà changée. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Like, commenter, abonner et partager. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo.